Ah, super le repassage, hein, super. Ah bravo, hein. ah, ah, super. Hein. Ah, tu repasses, ah bien ah, magnifique, magnifique. Oh là là, mais mais je vais pas partir. Oh là là là là là. là. Et hey, t'as pas pris ton badge Ah merde. Est-ce que vous faites dans l'associatif Est-ce que vous donnez de votre temps, de votre temps gratuitement pour une cause, quelle que soit l'association pourquoi je vous parle de ça C'est parce que je suis aussi membre de différentes associations de conférenciers professionnels. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici aux états unis vous le savez maintenant. Et j'ai assisté ce matin à une réunion de conseil où on était une vingtaine de personnes représentant du monde entier. Donc moi j'ai eu le plaisir, le bonheur et surtout le privilège en toute humilité de représenter la France au sein de cette association, au sein de cette réunion. Et ce qui est intéressant, quand vous faites de l'associatif, qu'il est parfois difficile d'échanger les idées, les valeurs, euh, les tempéraments, parce que certains fonctionnent plutôt de cette façon-là, et d'autres sont plutôt sur l'émotion, alors que certains sont sur le pragmatisme, alors que d'autres sont à la lettre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, quand bien même, parfois, ça peut être fatigant, parce qu'on partage pas toujours les mêmes avis, ou pas toujours les mêmes visions, ou les mêmes besoins, et c'est intéressant de voir que, les cultures, alors là ici je parle de culture internationale Mais même chez nous, dans nos pays à nous, francophones Nous avons nos cultures régionales ou tout simplement nos cultures familiales Nos cultures religieuses parfois aussi fait que nous pouvons avoir une vision, disons, différente sur un même sujet C'est un petit peu la même chose pour nous dans la vie C'est qu'on peut tous vivre un même événement Mais le ressentir différemment Et le fait de le ressentir différemment On lui donne une interprétation qui peut être différente de celle de votre voisin ou même dans un même couple, on peut avoir une perception complètement différente d'un même projet, d'un même événement, d'une même idée, d'un même trajet, d'un même voyage ce qui est intéressant c'est d'avoir un esprit ouvert et de se dire on est différent, mais dans nos différences il y a des complémentarités. Et ça c'est vraiment ce qui est plutôt intéressant dans cette collaboration et de cette coopération qu'on peut avoir. Alors je parle d'association mais ça peut être aussi en entreprise, un travail d'équipe, de joindre toutes les compétences et les visions des uns et des autres pour le bien fondé d'un projet, d'une idée... J'en reviens tout simplement à la définition de l'optimisme, c'est d'aller chercher le meilleur, le meilleur dans chacun d'entre nous, même si parfois, il faut l'admettre, certains sont un peu agaçants. C'est pas grave, probablement qu'aux yeux de certains, moi je le suis. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est, euh, voyez un petit peu la différence comme plutôt un levier vers un avancement, comme un levier qui vous permet d'être plus performant au sein de votre... Organisation, c'est de voir la différence comme un atout et non pas comme un frein, même si parfois elles peuvent être, peuvent être vécues comme comme des freins, bien entendu. D'ici deux heures, la convention va avoir son ouverture officielle, donc en grande pompe comme il savent fait ici aux États-Unis. Donc restez bien là parce que je vous fais assister à ça également. À tout de suite. Salut à tous Tu m'as réservé une place ou pas Ah merci, c'est gentil Alors Mickaël, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Eh bien, j'ai appris que ce que je vais apprendre ça va arriver maintenant <rire> Là c'est le gros du gros là. Ouais voilà <rire> Beep! in all sincerity, he goes, that's your gift. <laughs> I to be grateful. It's not this. All right? uh, yeah, you're right. I can tell. <laughs> How did I do that? And they're like, what else can you do? And I'm like, I don't know. <laughs> Alors les amis voilà on vient de on vient d'assister à, à la cérémonie d'ouverture. Regardez déjà on est sur la scène. Vous voyez où il y a des traces. Ouais. Une scène exceptionnelle. Et donc ce que je voulais faire avec toi Guy, je prends, je prends mes notes. Hein. On a eu tout à l'heure une femme exceptionnelle qui s'appelle Katie Berkeley. Oui. au début on s'est dit mais elle parle un peu bizarrement oui. euh, Est-ce qu'elle avait un cheveu sur la langue ou quoi Et euh, il s'est avéré que très vite j'ai compris que c'était une sourde en fait oui. Et euh, une sourde qui, qui parle avec ce débit euh, on arrive à très bien la comprendre Et, extraordinaire. et alors déjà rien que l'idée qu'elle qu soit sourde et qu'elle devienne conférencière c'est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Et alors, elle a dit une phrase assez, euh, assez intéressante, euh, parmi toutes les phrases qu'elle a pu nous dire, qui était vraiment très très inspirante et très comique, parce qu'elle faisait dans l'autodérision, c'est ouais. vraiment... Euh, moi, j'ai pleuré de rire. Elle a dit à un moment donné, il n'y a rien de mieux qu'un défi à surmonter. Ah oui et euh, moi j'ai trouvé ça intéressant, parce que s'il y a bien des gens qui, qui peuvent nous parler de défis à surmonter, c'est des gens euh, qui sont atteints en effet d'une de, de, difficulté physique, d'une difficulté, difficulté mentale, mais ça peut parfois être ouais, des moi, difficulté pour, de pourquoi, vie. Pourquoi, pourquoi tu dis ça en me regardant Non, je regardais derrière ouais, <rire> Une difficulté physique, une difficulté mentale, et il me regardent T'as pas besoin de me regarder, hein <rire> Mais c'est quoi ces histoires Tu te sens Tu me demandes de faire une vidéo, t'es en train de me piéger <rire> Il y a des gens qui sont atteints d'une difficulté physique, une qui va être, tu me voilà. regarde droit dans les voilà. yeux Pour ceux qui ont vu la vidéo qu'on a tournée en Afrique du Sud, t'as déjà parlé des difficultés de ta propre vie. Oui. Mais là, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est une sourde, et que beaucoup de gens autour ouais. d'elle lui disaient qu'elle était vouée à ne pas y réussir, à échouer, ouais. elle n'aurait pas droit à ça, elle n'aurait pas droit à ci. Et en fait, à un moment donné, elle a dit Aujourd'hui, j'ai tellement bien appris à parler que les gens aimeraient que je me taise. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau, ouais, <rire> c'est beau ça. Je trouve ça exceptionnel. Parfois, on se, on, on se dit que les épreuves, les difficultés de la vie sont vraiment euh, là pour nous pourrir la vie. Alors, oui, certes, c'est ouais. parfois difficile, et ça pourrit ouais. la vie. Mais le fait de les surmonter ça nous rend meilleurs. On avait aussi Jason, Jason Hullet, qui nous racontait que lui son talent c'est de faire des grimaces. Et il a dit voilà, oh il y en a qui sont doués d'intelligence, il y en a qui ont des dons différents. Et moi mon don c'est faire des grimaces. Regardez un peu ces images, c'est extraordinaire. Et moi ce, qui, ce, ce que je trouvais inspirant avec ces deux, ces deux conférenciers d'exception.. De, c'est qu'ils arrivent à nous faire comprendre que quoi que nous ayons, quoi que nous fassions, on peut en faire ouais. un avantage. Ouais. Quelquefois on a l'impression que parce qu'on louche ou parce qu'on est trop petit ou parce qu'on est trop grand que c'est un désavantage mais ça peut être transformé quelque chose de très fort. C'est ça le mot en fait, hein. transformer, ils ont transformé quelque chose ouais. qui semblait être impossible et ils en ont fait une force. et eh bien pour vous le message est exactement le même. Quelles sont les choses que vous pouvez transformer qui peuvent paraître être en effet euh, des, euh, des inconvénients, des difficultés, des freins, ouais. euh, des impossibilités. Comment vous, vous pouvez le transformer pour rendre quelque chose, pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Moi je trouve ça euh, Rien que ça, c'est inspirant. Quoi. Ouais. Et on voulait partager ça avec vous. Et moi, par exemple, euh, comme il n'y a pas de petits bénéfices, j'ai ramassé les cartes euh, que j'ai trouvées par terre. Je vais les revendre maintenant. Mais ça, c'est le les fameux... Euh, voilà, le magicien qui a fait l'ouverture de, ah ouais, de, de, de, de cette convention. Alors, Alors en magicien... fait, il a mis les cartes dans la bouche. Je peux essayer. <rire> Et... Ah, ouais. attends. Alors, en fait, c'est un grand magicien qui, qui fait des tours à Las Vegas et il détient des records dans le Guinness Book. Ce magicien, à un moment donné, nous a, nous a fait un petit peu la métaphore de ses tours de magie et nous a dit, et vous, quelle est la magie dans votre propre vie friends. Bienvenue à Phoenix, Arizona. C'est tout quest ce que je prends parler français. C'était en fait mon ami. Merci pour le show. C'est fantastique. Il est fatigué le papy. il est fatigué euh, Je sais pas mais en tout cas moi euh, je suis ici dans mon élément Je suis ici dans mon élément là 8h30 c'est l'heure de la Ah le papi il, il a pas fait sa sieste Non, je suis fatigué Ah il fait nuit À quoi 8h30 il fait déjà nuit ici Si tu veux on peut aller dehors il fait 40 degrés Ouais